Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, top player podcast spécial Custodes. Vous connaissez maintenant le format. On prend un codex, on le tord en deux, et surtout, on y fait intervenir un, un joueur compétiteur qui a euh, le recul sur, euh, sur le dit codex, donc là on va parler du Custodes, euh, on avait euh, mis un point d'honneur à reprendre les codex qui avaient, euh, qui avaient vécu des changements avec le chapter approve. alors il se trouve que le Custodes est arrivé il y a très peu de temps, mais a quand même euh, une remasterisation de ses coups en points, euh, sans doute parce qu'il y a eu un timing un, peu, un petit peu plus compliqué que prévu pour Games Workshop, entre la sortie du CA et la sortie du codex Custodes, qui à mon sens devait sans doute arriver beaucoup plus tôt, euh, enfin beaucoup plus tôt quelques mois avant. En tout état de cause, on se retrouve avec un codex qui, quelques semaines après, euh, subit des changements en points et, et surtout qui va quand même être impacté par des nouvelles mécaniques euh, de scénario, que ce soit primaire ou secondaire, qui sont euh, mises en œuvre dans le chapter approved de 2022. Pour ce format, pour ce Top Player Podcast, je reçois l'excellentissime LOL qui vient pour nous parler de des, des, des, des héros de l'Imperium en armure dorée. LOL, comment vas-tu Plutôt bien, euh, très bien et merci à toi pour l'accueil et, et l'invitation pour venir parler de mes petits Golden Boys euh, que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Eh bien, écoute, ça nous fait super plaisir de te recevoir. Euh, je vais commencer par te poser une première question avant qu'on attaque la, le, le, le, le cœur de, de, de, de ce podcast. Euh, ce codex est arrivé il y a, il y a très peu de temps. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, globalement, si tu devais mettre un avis Google sur le codex, tu sais, où <rire> tu mets des étoiles et, et tu mets ton avis comme ça Si tu devais mettre un avis Google sur ce codex, comment tu le noterais Alors, ah, c'est une question piège, euh, tricky. Pourquoi Parce que euh, euh, j'ai envie de lui mettre euh, un 4 ou 5 étoiles parce que j'adore le custode et qu'il a pris avec les hosts, rempart, les, les, host les katas, une nouvelle mécanique, une, euh, un vrai plaisir de jeu. Euh, après, il y a mon œil de compétiteur qui fait que, euh, à la première lecture, en particulier dans la, dans, dans la mouvance qu'on vit actuellement où tu as l'impression que le, le moindre Dex qui sort, il, il est là pour écraser tout ce qui était avant. Euh, on va penser au Drucari, on va penser à mec on va penser euh, même à Lor quand il est sorti. Euh, là, ce qu'on voit arriver avec le Tau et l'ELDA. Euh, lui et le Cux de qui sont sortis en même temps, ils sont un peu arrivés euh, au milieu où tu te posais la question ce qu'ils n'étaient pas aussi, aussi ultra cheatés ou euh, à écraser ce précédent. Euh, donc, si tu le regardes qu'avec un œil compétitif, tu aurais tendance peut-être à le moins à moins bien le noter. Mais en fait, euh, je pense que justement, sa complexité de jeu et la saveur qu'a toujours eu le Custodes, c'est-à-dire d'être un, un truc ultra tanky, fait qu'il se comporte bien et il s'intègre plutôt bien dans la V9. Euh, et on l'a vu, on le voit performer, on le voit euh, utiliser par des gros joueurs internationaux ou dans des rosters de 8. Donc, euh, même avec un œil compétitif, en fait, euh, à la première lecture, tu aurais tendance à le sous-estimer, je pense, versus les, les codex ultra-cheatés. Et en fait, euh, bah, tu lui mettrais potentiellement un, un 4 un 4 étoiles en avis Google, je pense. Ok, ça roule. Bah, justement, je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais, euh, notamment sur le fait qu'on le voit déjà performer, euh, puisqu'il y a eu, euh, bah, il y a maintenant quelques jours de ça, le Las Vegas Open 2022, donc qui est euh, la, vraiment la plus grosse compétition internationale pour Warhammer 40 000. Hein, C'est là où on retrouve les, les, les, les grands noms de, de la scène compétitive. Euh, que ce soit américain ou même autre hein. euh, et, et il se trouve que bah, le, le Cusodes a quand même bien performé sur, sur cette compétition et on a, bah, on a dans le top 3, donc on a la deuxième place, on a un Cusodes euh, oui. qui, qui arrive dans, dans ce top et on en a un aussi dans le top 8 donc on a deux Custodes dans le, dans le top 8 euh, ce, qui est, ce qui est plutôt cool euh, pour ce codex ce qui est un peu moins pour, euh, bah, pour les autres parce que on, quand, on, on, quand on regarde un petit peu ce top, on se rend compte qu'on a bah, deux Custodes euh, on a euh, deux drukari euh, on a euh, un tyrannide allié culte, on a un tyrannide, euh, full tyrannide, et euh, on a un GK et le, le, le dernier je l'ai oublié mais mais globalement c'est l'admeck l'admeck qui a fini premier d'ailleurs avec la, la vétéran cohorte de Siegler qui maîtrise euh, qui maîtrise parfaitement qui est une liste super forte euh, qui est une liste ultra ultra bien construite euh, c'est vrai qu'au niveau je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'au niveau de la diversité après, je pense que le Custodes a bien performé et a bien performé là au Las Vegas Open parce qu'il était encore jeune. Ce que je veux dire par encore jeune, c'est-à-dire que comme il est complexe avec les en remparts, les mécaniques de kata, euh, je ne vais pas dire qu'il a bénéficié un peu de la nouveauté où certains joueurs ne savaient pas jouer contre, euh, mais peut-être un peu. Et aussi, euh, là, on est sur un tournoi solo. Et sur un tournoi solo, le Custodes a quand même la particularité de frustrer énormément d'armées. Euh, donc, je ne suis pas surpris qu'il y en ait deux. C'est vrai que c'est un peu dommage pour la diversité. Le Tyrannid, on sait. Euh, le GK, on sait. Le Drucker, on sait. Euh, ouais, globalement, pas, on sait. pas de, de grosse surprise, hein, globalement, non, de toute non. façon, en termes de termes Mais de Mais c'est vrai que, ouais, le... bon, c est, c est... un, Custodes aurait été peut-être moins surprenant. Là, je pense qu'il y a eu peut-être l'effet nouveauté qui a fait qu'il y en a un deuxième qui a réussi à bien performer. Parce que ce n'est pas censé être sur le papier un index qui met des méga-scores. Euh, et, et pour rappel, au, au Las Vegas Open, euh, c'est le nombre de victoires. Mais pour arriver dans le top 8, il faut non seulement avoir gagné 6 fois, et en plus avoir ultra bien scoré, parce que sinon on n'est pas sélectionné. On prend un exemple d'un joueur qui est très connu, qui s'appelle Muntima, qui est arrivé avec une liste de drucari, qui a, qui, qui, qui a fini 9e ou 10e donc au, au, au pied du top 8, alors qu'il avait 6 wins, 6, 6 victoires. Euh, parce qu'il n'avait pas marqué assez de points, il avait une liste qui est une liste de Rucaré très spéciale qui, qui gagne, mais qui gagne avec des petits scores. Voilà. Donc, euh, donc et on aurait pu penser que le custodet aurait été dans la même logique. J'ai une petite euh, voilà. parenthèse sur, sur ce que tu viens de dire notamment par rapport à, à ce fonctionnement-là même si ce n'est pas trop la thématique de, de, de, de notre podcast mais vu qu'on a ouvert la discussion juste clôturer là-dessus euh, le, le, le, le, leur système au, au LVO sur, repose sur une espèce qu'ils appellent la Shadow Ronde euh, dans laquelle ouais. justement Manichima a perdu euh, puisqu'en fait quand tu es dans, le, dans les 12 premiers euh, quand tu es dans les 4 premiers donc notamment on avait Bizutor qui était dans les 4 <rire> premiers tu accèdes directement au top 8 et par contre quand tu es entre le 5 et le 12e tu accèdes à la Shadow Ronde, et en fait, tu as une Ronde euh, qui va éliminer quatre joueurs et en laisser quatre autres repasser dans le top 8, et c'est là justement que, que Manichima s'est fait éliminer avec ses 180 Vrax, il s'est ouais. fait éliminer dans la Shadow Ronde par justement le joueur qui jouait euh, euh, Tyranny de Kuljen Stealer avec les Thermagontes, ouais. etc. Je ferme la parenthèse parce qu'après on va aller trop loin dans la discussion et c'est pas du tout non, la thématique. non mais mais c'est vrai, vrai que du coup a... ouais, c'est un sujet qui est intéressant on aura sans doute l'occasion l'occasion d'en reparler sur sur d'autres sur d'autres d'autres audios du coup alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le QSODES a bien performé et il va bénéficier d'une baisse de coût en points qui n'était pas mise en œuvre sur le LVO donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'en plus le bah, déjà ça a bien tourné et que ça puisse encore tourner mieux. Il va y avoir un bémol par rapport au secondaire, on en parlera notamment dans, dans, dans ce podcast-là, sur, sur le, la remasterisation des secondaires qui, ce que tu me disais, d'après toi, ne se fait pas pour l'instant en faveur des custodes. Donc on aura, on aura l'occasion d'en parler quand on abordera la partie secondaire du codex, hein, puisque évidemment le codex standardisé V9... À une partie chapter approved et donc ses propres secondaires. Et je te propose sans plus attendre qu'on attaque notre review de, de ce codex, notre analyse, enfin ton analyse et puis ce, ce top player podcast qui est encore une fois, je le répète, hein, pas forcément une review puisqu'on va pas faire un listing exhaustif de toutes les entrées que propose le codex, on va juste se concentrer sur... Euh, bah, un petit peu ta sélection à toi, ton avis sur certaines entrées, sur ce qui marche le mieux. Puis là, du coup, on a pu voir aussi déjà tourner au LVO quelques, bah, quelques types de listes et quelques types de euh, d'hosts, etc. Donc, on pourra, on pourra revenir dessus. Euh, le, le, le codex commence évidemment par les habilités de détachement. On ne va pas revenir dessus. Euh, C'est des mécaniques hein, généralisées. On, on, on tirera surtout de ça que euh, toutes les unités Adeptus Custodes, Infanterie, euh, sont objectifs sécures, ça c'est important, on n'est pas limité qu'au slot euh, de, de, de troupes, euh, et euh, les, les unités euh, Anathema, Psychana, troupes elles sont objectifs sécures aussi. Euh, voilà, ensuite, euh, on a juste quelques clarifications sur les mots-clés Anathema, Adeptus Custodex, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, on a le système de... On a le, le, le système de hiérarchisation des QG, donc Lost des héros, qui dit que tu ne peux inclure qu'un seul shield captain de chaque type dans un détachement. Euh, donc voilà, un shield captain à moto, un shield captain à la russe, euh, etc., etc. Un seul par détachement. Et enfin, on a euh, la petite aptitude qui va bien, qui est euh, les, les Watcher of the Throne, euh, qui nous dit que euh, un modèle... Une figurine, Adeptus Custodes Infanterie et Adeptus Custodes Moto compte pour deux figurines euh, dans le cadre de la règle de attention Messire, donc le Lookout Sir. Et c'est la même chose pour la règle des objectifs euh, primaires. Euh, là du coup on va rentrer dans le dans le premier débat sans pour autant euh, s'éparpiller, on va dire, à. à à, à des choses qui ne sont pas encore actées par l'éditeur, mais on peut s'attend d'ailleurs à, une data, on à une, data, une data slate en février qui pourrait éventuellement euh, structurer ça aussi sur les secondaires. Parce que tu me disais justement, euh, tant qu'on ne l'a pas sur les secondaires, ça peut être un petit peu compliqué pour le custodes Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus Oui, en fait, le, le, le GT, donc le Grand Tournament 2022, qui amène de nouveaux scénarios, a amené aussi des nouveaux secondaires. Euh, dont vous avez pu discuter euh, avec les différents intervenants au fur et à mesure des podcasts. Et entre autres, il y en a deux qui changent euh, dans, leur, dans leur mécanique qui étaient des, des, des, des secondaires qui étaient assez facilement pris par le Custodes, qui était Engage All Front, donc sur tous les fronts, et l'ancien euh, Data Octarius, qui maintenant s'appelle le Data Darven, Darmen, euh, pour lequel, pour le, sur tous les fronts, il faut avoir au minimum trois figurines dans l'unité pour pouvoir être considéré sur un front donc sur un des de table. Et pour les Data d'Octarius, tu dois lancer un dé par rapport au nombre de figurines qui sont dans ton unité qui essayent de réaliser cette action. Elles ont un bonus si elles sont troupes, mais ce résultat de dé doit être égal ou inférieur au nombre de figurines. Les Custodes sont clairement des petites unités de 3, de 4, grand maximum. Pourquoi En tout cas, parce que le codex te dirige vers cette mécanique-là pour la plupart des stratagèmes qui coûtent un point de co. Et on le verra quand on serait sur les stratagèmes quand tu es une petite unité, donc un MSU, un, un Multiple Small Unit, donc des petites unités, et qui te coûte 2 PC, voire 3 PC quand tu es une grosse unité. Donc, ce serait un peu paradoxal de se dire, on te pousse vers des petites unités, mais tu ne vas pas pouvoir faire les secondaires. Sauf si la Data Slate ou une FAC va dans le sens que, comme tu comptes double pour la règle Attention Messire et pour les objectifs primaires, est-ce que tu ne compterais pas double aussi pour ces objectifs secondaires ça veut dire que deux gardes custodiennes, bah ça vaut en fait quatre. Donc, tu fais l'engage au front, tu fais sur tous les fronts. Et deux custodiennes guard, bah ça fait en fait quatre. Et comme en plus, c'est une troupe, donc il faut que tu fasses un cinq ou moins pour réaliser ta, euh, ton action de data. À confirmer, on peut être, espérer que ce serait dans la cohérence. Si ce n'est pas le cas, clairement, c'est deux, euh, deux secondaires vont être plus compliqués, En tout cas, l'engage all-front sur tous les fronts sera possible peut-être avec des unités de moto, parce qu'elles sont tankies et que souvent tu les prends par trois, c'est le minimum. Mais je pense que en tant que joueur custode, si je n'ai pas cette règle-là qui s'applique, je risque de me diriger vers d'autres secondaires et donc ça perdra de la, de la qualité au niveau du codex custodes parce que le nombre de secondaires à, à, à réaliser, en particulier les actions, même si maintenant on a un kata qui nous le permet, ne sont pas... Euh, sont pas des choses vers lesquelles tu te diriges, tu n'as pas de seeker, donc euh, voilà. C'est enlever des secondaires est toujours un, un peu problématique sur des codex. Euh, espérons que la data slate ou en tout cas que la, une fac euh, aille dans ce sens-là par rapport au nouveau secondaire du, du, GT, euh, du GT 2022. Yes. Ensuite dans le, dans le codex On va euh, rapidement passer donc aux, aux hosts euh, Qui vont faire partie D'un du, du, du, choix du joueur Pour euh, construire sa liste et qui va être Évidemment structurante puisque euh, Les hostes vont nous proposer euh, Deux traits qui sont des bonus passifs euh, Actifs toute la, toute la partie hein, pour les unités De l'host, euh, on va avoir aussi Un stratagème spécifique, un trait de seigneur de guerre Et une relique Il euh, y, a, y a Six hosts si je dis pas de bêtises euh, est-ce que toi tu as alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu on va on va pas faire le détail de tout ce qui de tout ce qu'il y a dans chaque host mais euh, je serais intéressé de savoir toi quel host d'après toi tourne bien et, et pourquoi euh, voilà alors, alors c'est comme tu le disais c'est structurant dans le sens où euh, les, les, les traits si même tu pars pas sur le stratagème ou sur les reliques ou sur le trait de seigneur de guerre les traits vont naturellement te diriger vers vers un style de jeu, on va dire. Et en plus, chaque host a la particularité d'avoir un kata euh, spécifique. On verra l'impact que ça a au moment où on discutera des katas. Mais ça va te permettre d'être encore meilleur sur ces katas-là. En fait, de pouvoir l'utiliser euh, deux fois au lieu d'utiliser euh, qu'une fois, grosso modo. Mais, euh, donc, vraiment, c'est structurant pour reprendre ton terme. Les hosts qu'on voit euh, beaucoup, qu'on a vu entre autres au LVO et qu'on voit assez naturellement, c'est gardien des ombres, le Shadow Keeper, qu'on a vu, euh, entre autres, sur la game, euh, sur, sur le match versus Bisutor en, en, en quart de finale. Euh, son, le joueur adverse étant en Custodest Shadow Keeper, qui est plutôt dirigé vers la défense, euh, avec, entre autres, son stratagème qu'on connaît bien, qui est euh, l'ordre responsabilité, où tu fais que quand on tire sur une unité, ou quand on, on, on se bat euh, contre une unité euh, Custodest, tu peux diminuer la force de toutes les attaques adverses de 1. Et donc, clairement, ça te fait sauter des paliers. Celui-là, on va le voir, on va continuer à le voir. Le Custodes, c'est quand même une armée qui est létale au corps à corps, mais qui aujourd'hui n'est pas, pas très létale au tiers parce qu'il n'y a pas suffisamment de saturation. Donc, tu as envie d'être tanky et d'aller au corps à corps. Donc, pour ça, il vaut mieux résister, clairement, le gardien des ombres. Un autre qu'on voit beaucoup, c'est l'élu de l'empereur. L'élu de l'empereur, en fait, il y a les traits passifs qui sont bons. C'est si à une relance par unité. Comme tu es sur une petite unité, bah, une relance de touche ou une relance de blesse, on le voit dans d'autres codex. C'est quelque chose qui, quand tu commences à être sur des gros arbres, est très fort. Et le deuxième trait, c'est que tu gagnes un film no pain, donc euh, un, un, oui, un film no pain sur toutes les blessures mortelles à 4+. Et quand on voit le nombre de sources de blessures mortelles en face, donc quasiment tous les codex, le taux qui arrive, on va en être un très bon exemple, l'eldar risque d'en être un très bon exemple aussi, bah, le fait d'avoir sur toutes tes unités de ton détachement que ce un film no pain à 4 ⁇ sur les Mortal wounds, sur les blessures mortelles, c'est énorme. Parce que tu as une super save, tu as une sauvegarde à 4 sur toute ton armée, invulnérable. Si en plus tu gagnes un film no pain à 4 ⁇ sur les, sur les blessures mortelles, tu commences à être ultra résistant. Et les élus de l'empereur, en plus, ont un stratagème qui est très fort, qui est que tu as la possibilité pour une unité dans ta phase de commandement de lui donner un autre host rempart. Donc, d'aller piocher dans les six hostes de manière très situationnelle. Pour une unité de moto, tu vas lui donner l'host euh, effroyable. Ils vont gagner PA-1 sur les bolters. Tu vas pouvoir aller chercher le Ignore PA-1 avec le bouclier Aquilin. Voilà. Donc, ces deux hostes, élus de l'Empereur et gardien des ombres, sont celles qui sont les premières dans le codex et qu'on voit aujourd'hui le plus pour ces particularités-là. Après, très honnêtement, je vous conseille de toutes les tester parce qu'elles sont toutes très bonnes. Euh, elles ont toutes, comme tu disais, une structure. Il euh, y a un super euh, stratagème dans les émissaires impératus qui tu peux avoir un mouvement pré-game, donc euh, juste au moment où on sait qui c'est quelle initiative. Euh, donc imagine 6 motos qui fassent 14 de mouvements euh, au moment où tu vas commencer T1 et qui peuvent te rentrer dedans. Euh, tu as la garde solaire qui a la particularité d'avoir un trait de seigneur de guerre où tu peux ses charges. Voilà, tout est, tout en tout cas au niveau des traits et des... Euh, des stratagèmes ont pas mal de choses et des choses très bonnes. Les traits de seigneur de guerre et en particulier les reliques sont un peu plus anecdotiques. C'est souvent des armes euh, que tu remplaces ou des auras mais qui sont moins fortes. Euh, j'ai pas de classe, hein, j'ai un classement dans ma tête de préférence par rapport à mon style de jeu. Je vais tester bientôt l'élu de l'empereur. J'ai déjà testé l'os effroyable qui marche très bien mais qui est très agressive. Je pense que la gardienne des ombres et les l'élu de l'empereur vont être celles qu'on va avoir le plus parce qu'elles sont dans la cohérence de ce qu'on va chercher sur le custodes et en particulier en compétitif. Mais tout joueur custodes, je lui conseillerais de tester euh, quasiment toutes les os parce que je pense qu'il va trouver des petites mécaniques ou des, petits, euh, des petites subtilités euh, qui, peuvent, qui peuvent être très intéressantes. Ok, euh, bah écoute, super. Et je te propose qu'on passe à la à la suite de ce codex qui va être les stratagèmes, encore une fois, hein, qui, qui ont des mécaniques, euh, mécaniques euh, intrinsèquement structurantes pour le jeu. Il y a quatre pages de, il y a quatre passes de stratagèmes, donc comme d'habitude, hein, on a des stratagèmes qui sont un peu plus génériques et d'autres qui vont servir euh, sur euh, une unité avec un mot-clé bien précis. Euh, je te propose de nous partager, toi, ta sélection des, euh, de, de, de, des stratagèmes qui te semblent indispensables à connaître euh, euh, pour un adversaire qui va affronter le Custode. Clairement, il y en a euh, ils ne sont pas tous très bien, il y en a qui sont vraiment anecdotiques mais il y en a qui sont très très bons et que on va voir de manière régulière. Il y a la chimie génétique occulte qui est l'équivalent de la transhumaine et qui, comme je le disais tout à l'heure euh, précédemment, en fait euh, va te coûter un point de co si tu as une unité de trois figurines et deux points de co si tu as une unité qui a plus de trois figurines. On, on voit la logique euh, d'aller vers des petites unités. Donc, c'est sur l'Adeptus la, euh, Custodes hors véhicule, et c'est la transhumaine. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas être blessé euh, à 1, 2, 3, c'est 4 plus minimum. Donc, ça, c'est très fort, on va le voir régulièrement. En particulier, si tu commences à le cumuler avec le, donc, le Gardien des Ombres et le moins 1 force, ça devient, ça devient très, très, très, très dur de, de, de, tomber, de tomber des, des Custodes. Euh, tu en as un autre qu'on voit aussi qui existait grâce au psychique Awakening, qui est les Hospices de l'Empereur. Pareil, il va coûter 1 ou 2 PC selon si tu es 4, figurines nous moins, et 2 si tu es plus. C'est le fait d'annuler et d'empêcher sur une phase complète pour une unité custodes toutes les relances de l'adversaire sur lui. On voit le taux qui va arriver avec un reroll, hit, reroll bless. J'ai une unité au milieu de la pampa, et ben je te dis zéro reroll. Tu arrives au corps à corps avec la reroll bless euh, du Drucari, je te dis zéro reroll. Et ça, c'est ultra fort. Et toujours dans la même logique, le fait, c'est de tanker, c'est le fait, c'est d'encaisser. Donc ça, c'est les deux qu'on va voir de manière quasi systématique. Après, il y en a un qu'on va voir, je pense aussi assez régulièrement, c'est la discrétion martiale. La discrétion martiale, c'est le fait pour une unité à ta phase de commandement de lui dire, toi, tu vas utiliser un autre kata. On va le voir, il y a des katas qui sont très forts, euh, qui, sont, qui vont te permettre de faire une action et de tirer, de faire advance et une action, de faire fallback et une action de faire double tir, euh, de faire une attaque en plus, même si tu te diminues tes dommages. Donc, sur une grosse unité, ça peut être vraiment saturant. Voilà, C'est aussi quelque chose qu'on va voir, euh, dès qu'on va commencer à être plus à l'aise avec les attaques qu'on va voir de manière très régulière. Après, il y a, il y a ceux qu'on connaît, il y a la grenade d'entrave. La grenade d'entrave, je ne sais pas si tu te souviens, Turop, euh, avec les Dark Angels, c'est un stratagème qui est juste génial. Tu enlèves du mouvement ou de la charge à ton adversaire. Je m'en souviens très bien. Euh, <rire> donc là par contre ils l'ont nerfé parce que moi je l'avais utilisé versus toi euh, euh, non seulement au mouvement et à la charge là en l'occurrence ils te disent que tu ne peux l'utiliser que soit à la phase de mouvement soit à la phase de charge bon. et il faut être visible ce qui n'était pas le cas avant mais ça on va continuer à le revoir euh, voilà c'est ce qu'on voit de manière euh, évidente après tu en as plein, tu as le plus un blesse quand tu as moins d'endurance quand l'adversaire, la, la, la figurine adverse a plus d'endurance que toi qui est le tueur de cauchemar il un qui est très bon, qui est gagné un nom. Gagner un nom, c'est le fait que si un de tes personnages a tué un personnage adverse, tu peux lui donner soit un trait de style de combat de host supplémentaire, soit un kata supplémentaire qu'il aura de manière constante. Donc, tu peux vraiment buffer un style captain à moto ou autre de manière très, très forte et le rendre, pas invincible, mais le rendre ultra buffé. Donc, ça, c'est ce que moi, je vois en première intention. Euh, après, ils, ils ont il y en a plein qui sont bien. Il y a le feel no pain sur les véhicules ou sur les dreadnoughts à 5+. Plus. Manœuvre et tir, c'est le fait pour une unité vol de pouvoir désengager et tirer. On pense aux motos. On, on a envie de se transposer avec les Venatari euh, une fois que le forge world sera, sera, sera data slate. Euh, vraiment, il y, a, il, y a, il y a plein. Ceux que j'ai cités sont ceux qu'on voit immédiatement. Euh, il y a les habituels, ça veut dire pouvoir mettre une relique supplémentaire ou pouvoir mettre un trait de seigneur de guerre supplémentaire euh, qui sont quasiment tous les codex. Il y en a, a un qui est pas mal dans cette logique-là, qui est vainqueur de la partie de chasse. Le vainqueur de la partie de chasse a changé par rapport à, au, au codex précédent. Là, en fait, vous pouvez mettre un deuxième trait de seigneur de guerre sur un, un de vos personnages. Donc, vous pouvez lui en donner deux. Ce qui est déjà le cas de, de, de, de Trojan Valoris. Mais là, par exemple, sur un shield captain à moto, vous pouvez lui mettre deux traits de seigneur de guerre, plus un, un trait de captain commander qu'on verra plus, plus tard. Donc, en fait, vous pouvez faire des, des personnages ultra buffé avec deux traits de seigneur de guerre, une super compétence, une relique. Voilà, ça c'est... Euh, on a peu d'unités en Custodes, on a souvent des personnages très forts, très très forts, très durs à tomber, très forts, qui peuvent clairement remonter l'armée adverse. Donc, euh, voilà, ça c'est les, les mécaniques qu'on qu va voir, et, euh, et qu'on qu voit déjà, et qu'on va voir de plus en plus, plus ces stratagèmes dont je vous disais, donc euh, qui vont être vraiment dans une logique de tantiness, de de sauvegarde et de protection des petites unités qu'on a euh, entre la, la transhumaine, le fait d'annuler de, de, les rerolls et ce genre de choses. Je te propose d'ailleurs bah, de, de, de parler directement de, des options de, de capitaine Commander. Donc ça, c'est ouais. encore une fois, c'est une partie des codex qui, qui a été standardisée dans à peu près toutes les parutions V9. Euh, on a la possibilité, moyennant un coup en point, d'octroyer de, de, un nouveau bonus à un personnage. Donc là, c'est un shield capitaine. Euh, et, euh, et donc, on a, bah, on, on a des... Euh, on a, on a des, des, des améliorations pour le Guardian Shield Capitaine, pour la Larusse, pour pour le, le Vertus. Euh, il y a trois améliorations possibles pour chacune, chacun des trois Shield Capitaines disponibles. Euh, Est-ce que de, pour toi, dans, dans ces catégories, il y a, il y a de l'indispensable là-dedans il, il, il y a des bonus à, auxquels, à côté desquels, on ne peut pas passer. Alors, bah alors encore une fois, ça va dépendre du choix de, de, de, de, de Capitaine Rempart qu'on va avoir. Un point qui est important, c'est qu'avant, ça te coûtait un point de commandement euh, quand c'est sorti en, au Psychic Awakening. Maintenant, c'est des points, comme tu disais, c'est ce qu'on voit dans, dans, avec le Space Marine ou autre, ce qui est pas mal, en fait. Même si les points sont, sont, sont rares euh, chez les Custodes, souvent, on se retrouvait avec 10, 15, 20 points dont on ne savait pas quoi faire parce que les unités sont très chères en Custodes. Là, c'est pas mal de pouvoir les utiliser sur cette logique-là plutôt qu'un point de commandement parce que les points de commandement, pour, pour le coup, sont très utiles chez les Custodes. Moi, naturellement, je vais, je vais voir ce que qui me tendent naturellement, qui sont euh, ceux pour le, le, le capitaine à moto. Le capitaine à moto, il y en a deux qu'on voit beaucoup. Euh, c'est le chasseur à la saf, c'est le fait de pouvoir désengager et charger. On imagine très bien son capitaine à moto qui arrive, qui rentre dans une unité, qui se met au chaud pendant un tour et qui, au tour d'après, va commencer à sauter d'unité en unité. L'autre qu'on voit, c'est le point de la lance. C'est celui qu'on voit sur quasiment toutes les grosses listes compétitives qui sortent. C'est le fait de pouvoir reroll un jet de touche ou les jets de blesse de 1. Puisque maintenant, on a un codex V9 pour les Custodes, les Shield Captain, quels qu'ils soient, ne se relancent pas les 1 à eux-mêmes. Ils le donnent en aura, mais ils ne le relancent pas pour eux-mêmes. On touche à 2 plus, mais on peut facilement nous coller des malus, moins 1, que ce soit pour la blesse ou pour la, ou pour la, la touche. Et le fait d'avoir un Shield Captain qui a six attaques très fortes en moto et de pouvoir faire des rerolls de 1 pour la touche et la blesse, c'est très fort, ça fait vraiment un, un, missile, un, un, un missile stable. Ceux des autres, très honnêtement, ceux capitaine rempart gardien, euh, pour moi, en fait, ils sont biaisés, alors qu'il y en a un qui est top, qui est le fait de pouvoir déclarer une, une charge après avoir avancé. Ils sont biaisés parce que j'ai du mal à jouer un gardien, un, un capitaine rempart gardien. Même si celui-là est très fort, le vive comme l'aigle est très fort. On a la russe. Là, on commence à être sur quelque chose de plus intéressant, parce que là, la russe, on le voit, en plus, il y a une relique avec la, la plate prétorienne dont on parlera, qui est très forte, qui peut faire vraiment des super combos. Il y a celui de pouvoir faire une intervention héroïque à un peu plus, à un pas de plus, c'est un peu bof. Si on veut faire un, un tueur de monstres, il y a le fléau des abominations qui est très fort. Euh, voilà, qui, qui vraiment permet euh, d'avoir un, un, un alarus qui va aller se rentrer dedans. Après, c'est situationnel parce que suffit qu'en face, on n'ait pas de véhicule de monstres ou des personnages qui sont ultra planqués, et on ne va jamais l'utiliser. C'est pour ça que naturellement, je vais plus vers le shield captain à moto parce que déjà, c'est celui que voit et qui est très très fort et en plus ces deux euh, très commandeurs qui sont chasseurs à la sable et poids de la lance sont très forts yes le euh, bane of abomination donc c'est le, le fait d'avoir plus un la blesse sur les monstres les véhicules et les personnages euh, juste je, le, je le rajoute tu, tu l'avais pas précisé ouais, pas de soucis et, euh, et donc on a, on a fait on a fait le tour là-dessus donc euh, on a bien compris que ton cœur balance plus pour les les shield captain à moto, euh, enfin le shield captain à moto. Alors d'ailleurs, tiens, est-ce que tu, es, tu partirais plutôt sur du double détachement pour doubler le capitaine à moto Ou est-ce que tu rentres ton armée dans un mono monodétachement Non, mono détachement aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on va le voir quand on va rentrer dans les data sheets. Euh, euh, Trojan Valoris est quasi obligatoire. Il est tellement fort. Il est tellement fort, il apporte une mécanique de changement de kata. Il a deux traits qui sont très forts, puisqu'on va, on, on va discuter des traits de seigneur de guerre hein, juste après. Euh, on voit quasiment plus de 3 ⁇ 1 vu euh, chez le Custodes, Elle a été éliminée, alors qu'elle était euh, de manière systématique sur deux personnages avant. Maintenant, c'est uniquement pour une phase. Euh, il, a des, il a une 4 ⁇ et un film no pain à 5 naturel. Euh, il est ultra tanky, il, est, il a gagné en points de vie, il a baissé en coût. Donc moi, euh, et on le voit d'ailleurs euh, dans quasiment euh, toutes les listes un peu compétitives qui tombent gens et systématique. Donc ça va commencer à faire beaucoup de personnages. Euh, ouais. Si tu mets un shield captain, soit tu vas chercher le shield, le shield captain à la russe pour aller chercher la relique euh, plate prétorienne qui te permet de féper. On va expliquer ça juste après sur les reliques. Aller chercher deux shield captain, bon, je j'y crois pas trop. Euh, potentiellement, en tout cas moi, je ne je me destine euh, euh, pas du tout à ça. Un seul bien buffé, c'est fort. C'est très fort. Ok, on fait, la, on fait directement bah, sans transition la passerelle sur euh, les traits de seigneurs de guerre ouais. euh, on va avoir deux, euh, deux tableaux sur les traits de seigneurs de guerre on va avoir le tableau pour les Custodes et on va avoir un tableau pour euh, l'anathema psychana donc les sœurs du silence on en, on en a pas trop parlé, c'est vrai que ce codex va vraiment permettre de, de, de créer une identité autour des Sœurs du Silence. Euh, après, est-ce que ça va être optimisé et joué euh, Ça, c'est une autre, une autre question. A priori, moi, de, de, de toutes les listes que j'ai vues, Custodes euh, en compétition, je ne crois pas avoir vu de Sœurs du Silence. Ça ne me parle pas du tout. Donc, c'est qu'à première lecture, ce n'était pas ce qui semblait le plus, euh, le plus indispensable dans, dans ce que nous propose le Codex. En tout état de cause, on a donc 6 euh, traits de Seigneur de Guerre classiques pour les, euh, le Seigneur de Guerre Adeptus Custodes et Traran euh, qui, lui, en a deux, donc t'en parlais, hein, qui est le champion de l'Empereur et le maître de la stratégie martiale. Euh, du coup, euh, bah, je vais te laisser euh, nous en parler, justement, de ces bons traits de seigneur de guerre. Avec plaisir. Avec plaisir, oui, donc euh, Trajan Valoris, il en a, donc, euh, champion de l'Impérium et maître de la stratégie martiale. Le maître de la stratégie martiale, donc, c'est celui qu'on connaissait précédemment, qui était un, un trait de commandeur euh, qu'on payait, qui est le fait de pouvoir regagner euh, les points de stratagème dépensés sur A5+, mais il a une deuxième partie, ce, ce trait de seigneur de guerre, c'est le fait qu'une fois par bataille, on va voir la mécanique des katas, mais les katas, on est obligé de les annoncer à son adversaire, on va sélectionner un kata primaire, secondaire et tertiaire. Et on va être obligé de conserver cette utilisation au fur et à mesure des tours de jeu. La deuxième particularité du de, de, de maître de la stratégie, donc de ce, ce trait de seigneur de guerre, c'est qu'une fois par bataille, on peut modifier cet ordre primaire, secondaire, tertiaire de katas. Et c'est très bien parce qu'on sait très bien que quand on arrive avec un plan de bataille, le jeu de l'adversaire va être de nous casser notre plan de bataille. On va vouloir aller au corps à corps autour deux, 2, bah mince, euh, ça va être au tour 1. Euh, on va vouloir tirer autour tour 3, et ben bah mince, ça va être autour tour 2. Donc, comme on va essayer d'utiliser ces catars dans cette logique-là, le fait d'avoir une possibilité de les modifier pendant la game, c'est très fort. Euh, le deuxième trait qu'il a, c'est champion de l'imperium, ça fait qu'il va réaliser des, des interventions héroïques à 6. Et ça, c'est juste très, très fort. Parce que la mécanique d'intervention héroïque à 3, on la voit tout le temps. Donc, on est habitué. On, on, on s'en prémunit. Mais à 6, c'est ultra dur de s'en prémunir. Et en plus, il gagne une reroll des touches. Il tape à 2+, mais quand on a ses attaques, et en particulier, on va voir, il y a des attaques force double, donc force 10, pa 3, 3 dégâts flat avec sa nouvelle H, ben on a envie d'être sûr que les touches, elles passent. Donc, le fait qu'il ait une reroll des touches, c'est très fort. Pour les autres traits de seigneur de guerre, il y a celui habituel qu'on connaît, qui est la création supérieure, qui est le fait d'avoir un fil no pain, donc de ne pas perdre de PV sur un 5+, euh, c'est celui qu'on voit assez facilement. Euh, les autres sont pas mal, il y a celui qu'on connaissait, qui était le fait de pouvoir rendre son, son, son, son personnage, donc soit son capitaine, euh, soit un autre personnage euh, anti-psy, ça veut dire d'avoir un, un, un, un abjurel sorcier. Euh, et en plus, il gagne le fait d'être encore plus super OP puisqu'il gagne le fait de, de compter pour deux figurines supplémentaires euh, en, tant que, en tant que figurine sur un, un objectif primaire. Donc ça, ça peut être pas mal quand on veut vraiment avoir des satellites qui vont aller chercher l'objectif primaire ou contester l'objectif primaire chez l'adversaire. Il y a un autre qui est plutôt pas mal, c'est le euh, guerrier hors pair. Le guerrier hors pair, on le voit bien sur le champion des larmes. Vous que à chaque 6 pour infliger une blessure, euh, pour euh, chaque 6 blessures donne une blessure mortelle supplémentaire en plus des dégâts normaux. Et l'adversaire ne peut pas relancer ses jets de sauvegarde. Combien de fois on a vu l'adversaire euh, qui guide, guide, garde le dernier dé pour se dire tiens, bah, si je joue cette sauvegarde, je vais la reroll, euh, ça va me permettre de faire tanker Et bien bah là, interdit, pas de reroll de sauvegarde euh, sur, sur le guerrier Ouais, c'est cool comme mécanique. un truc qui est plutôt pas mal. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, Alors je, là, en profiter... avec d'autres choses, donc c'est sympa. Je vais en profiter pour te poser une question euh, Là, de, de, de, de tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Il euh, y, y a Lost qui te permet d'ignorer euh, les blessures mortelles sur du 4+, là il y a un trait de seigneur ouais. de guerre qui te donne un, un abjuré le sorcier. Euh, J'ai l'impression que tu n'as quand même pas beaucoup d'armes pour lutter contre le psy dans ce codex. Alors En fait, c'est une bonne précision et tu as raison. Euh, comme tu l'as dit juste avant, donc et c'est pour ça que c'est pas mal euh, de préciser. Il y a les psychanins. Les psychanins ont la particularité de faire des bulles euh, de malus aux psy. Euh, mais c'est vrai qu'avant, on avait quelques stratagèmes spécifiques custodes anti-psy. On avait la possibilité d'abjurer un sort sur un 4 qui ciblait une unité custodes. On avait la possibilité d'abjurer un sort à 12 points avec une unité custodes. Tous ces stratagèmes ont été transférés vers le la psychanin, l'anathema psychana. C'est-à-dire que le custodes en lui-même, mis à part, ce trait de seigneur de guerre n'a plus d'antipsie Il a le fait de pouvoir ignorer les blessures mortelles, quelle que soit la phase sur un 6+, maintenant, et le fait que host le rempart, qu'elle a la possibilité de les ignorer sur un 4+, mais c'est vrai que tout l'antipsie a été transféré au psychanat. C'est aussi pour ça que l'élu de l'empereur, l'host dont on parlait, a, est assez visible aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de sources de blessures mortelles et, et de psy en face... Ouais. Être complètement démuni à ça, quand on est aussi tanky, euh, ça peut être très, très létal. Donc euh, C'est pour ça qu'il y a eu de l'Empereur, on le voit pas mal. Ça permet, de, quel que soit le matchup, d'avoir une possibilité de lutter contre la blessure mortelle. On pense très bien aux Grey Knight, enfin, aux GK ou autres, qui sont capables, avec le Librarian, de coller euh, 10-12 euh, blessures mortelles par phase. Si tu n'as pas de possibilité de le tanker, c'est dangereux. très dangereux parce que sur des petites unités de MSU, ils valent très cher, comme le Custodesk, qui sont de l'élite, qui vont super bien tanker au tir, qui vont super bien tanker au cac, bah, si euh, la phase de psy, tu te fais démonter trois unités, euh, ouais, c'est compliqué. Ensuite, il y a le, le trait, enfin, le tableau euh, Anathema, Psychana trait de seigneur de guerre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur lesquelles ça mérite de s'arrêter Non, enfin, non, enfin, non, fin, non le, le, le juste, ça te permet de voir le fait que les psychanas euh, que ce soit au niveau des reliques, ou au niveau des traits de seigneur de guerre, et le fait qu'il y ait multis unités, plus deux personnages qui sont un personnage nommé, qui est Aléa, et le chevalier centura, qui est un personnage non nommé, au moins, tu as la possibilité soit de faire un vrai détachement, soit même une armée, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées, ou en tout cas, quand tu vas les inclure dans ton détachement de Custodes, puisqu'il y a la mécanique qui fait qu'ils ne te font pas perdre les habilités de détachement, les habilités de custodes pour les Katas et les hosts, euh, tu peux aller chercher un QG pas cher avec un chevalier centura pour faire un bataillon, tu peux aller chercher quelques unités et tu as la possibilité de leur donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'habilité avec ces traits de seigneur de guerre ou avec les reliques. Très honnêtement, bon, moi je, si je les prends, je les prendrais tout nu, je pas utiliser des points de co ou ce genre de choses sur eux, ouais. euh, sur elles plus exactement, soyons polis. Euh, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Si tu veux aller créer des parties peut-être un peu moins compétitives et aller essayer de créer des vraies mécaniques avec elles, tu as la possibilité, il y a une reroll euh, il y a quelques petites, voilà, quelques petites, quelques petites euh, mécaniques qui peuvent être sympas, euh, mais bon, moi, c'est pas ce vers quoi euh, je, vais me, je vais me diriger, en, en tout cas sur le compétitif. Ok, euh, ensuite il y a la partie des, des reliques, donc bah, comme tu l'as précisé, il ouais. y a aussi des reliques qui sont euh, spécifiques à, euh, au Psycana. Euh, donc, bah, on, on va pas rentrer dans le détail, puisque a priori, c'est pas hyper intéressant de, de, de claquer ces points de co pour. Euh pour buffer ces, ces unités-là. Par contre, est-ce qu'il y a des reliques euh, génériques qui sont intéressantes pour nos amis ah euh, oui, les oui, oui, oui, oui, oui, oui. alors le, les reliques génériques sont, sont pour certaines très fortes, très très fortes. On les connaît, elles ont été un peu modifiées par rapport à celles qu'on connaissait du codex précédent du spécifique awakening. Il y a l'Eagle Eye, l'œil d'aigle, qui avant de donner une 3 plus à vue à un piéton, à une infanterie, maintenant il te donne un PV de plus, et sur une phase, une fois pendant la bataille, tu vas pouvoir activer une 3 plus 1 vue. Donc, ce n'est pas aussi fort qu'avant, mais le PV de plus, quand quasiment tous les personnages ont gagné un, un, déjà un PV, fait que tu vas arriver à des personnages qui ont 8, 9 PV. Donc, ça commence à être bien costaud. Et le fait d'avoir une 3 plus sur une phase bien déterminée, 3 plus 1 vue, ça peut être très fort. Tu as l'Aquilador, qui est la moto en or, qui permet de relancer les charges. Donc, ça, sur un de captain, comme on a pu l'imaginer avant, donc avec un trait de seigneur de guerre et, euh, et un trait de commandeur qui le rend très, très fort, le fait de pouvoir relancer une charge, ça évite qu'il se retrouve au milieu de la pampa euh, et qu'il va se faire désinguer. Donc, ça, c'est très bon. En plus, la qu'il adore a la particularité maintenant d'avoir une fois euh, en phase de mouvement, tu, veux, tu peux le faire que ta moto va faire son double mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 14, elle va faire deux fois 14, 28. Il ne pourra pas charger et tirer. Mais pour faire un refus de flanc, ou pour aller se cacher, ou pour aller chercher un objet, ou pour aller contester un objet, parce que pour rappel, euh, les motos ne sont pas super OP, mais euh, tu peux faire qu'elles comptent double, enfin elles comptent double, et tu peux même faire qu'elles comptent triple, euh, pour aller voler un objet au dernier moment, pour aller choper un secondaire ou un quart de table, c'est très fort. Euh, donc, ces deux, deux reliques, on les voit euh, euh, quasi systématiques. Il y en a deux, deux autres qui sont très fortes aussi, c'est le saut du Castellan. Pourquoi elle est très forte, le saut du Castellan Parce que c'est le redéploiement. Ça permet, juste au moment du début de la partie, donc quand on sait qui c'est quelle initiale, de prendre deux unités de ton de rempart et de les redéployer dans ta zone de déploiement. Ou mmh. de les redéployer en réserve stratégique sans utiliser de point de commandement. Quand on voit la valeur en point de puissance des unités Custodes, le fait de pouvoir la mettre en réserve stratégique sans utiliser point de commandement, c'est très fort. Et le fait, en plus d'avoir un redéploiement, on sait que tout ce qui va engendrer euh, des modifications de plan ou de tactique ou de stratégie à ton adversaire, en particulier au moment du déploiement, sont qui sont très forts. Je me mets en 24 heures du Mans, je lui mets la pression. S'il n'a pas le T1, donc il va se déployer plutôt défensif. Ah ben mince, c'est lui qui a le T1, je peux aller planquer mes mecs. Ou inversement, j'ai planqué mes mecs, c'est moi qui ai le T1, je me mets 24 heures du Mans et je vais lui rentrer dedans. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont très bonnes. Et il y en a une, la dernière, je la, je la cite, euh, parce qu'on l'a vu, euh, entre autres, au LVO, qui est la plate prétorienne, qui est une euh, relique que tu ne peux mettre que sur un personnage Terminator. Donc, bien évidemment, on pense au capitaine, euh, chez le capitaine en Alarus, qui est que tu ajoutes un à l'endurance, mais surtout une fois par bataille, à l'étape de l'intervention héroïque de l'adversaire. Si tu as une unité qui est engagée au corps à corps, tu vas pouvoir téléporter ton Alarus et aller le mettre au corps à corps avec cette unité-là. Donc, tu vas pouvoir la porter un peu comme un allié il y a Sanguinus qui fait un peu la même chose, euh, il faut qu'on attend d'avoir une précision, une clarification sur le fait que est-ce que tu es considéré en intervention héroïque ou pas En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont joué au LVO pour qu'on puisse te taper dessus. Mais en tout cas, c'est très fort parce que tout d'un coup, tu vas amener un personnage qui peut être ultra buffé en armure Terminator au milieu d'un corps à corps euh, à l'autre bout de la table et euh, dès que tu vas prendre un capitaine à la russe on en un terminator, je pense que la plate prétorienne va être quasi systématique, ça permet une mobilité alors qu'un terminator n'est pas très mobile ça permet une, une, une vraie pression à ton adversaire euh, sur est-ce qu'il va aller engager un corps à corps donc ça c'est très fort, voilà Ok, eh ben écoute, euh, c'est intéressant et le, le, le la dernière, ouais le, le, le TP du, du capitaine dans, dans dans les gencives de l'adversaire en pleine phase, ça doit être un peu dur à vivre quand tu quand tu quand tu t'y bah, attends pas. Euh, bon après on se doute qu'on oui. forme un Il l'a pris visiteur et s'est mangé. A à le contre... Ouais mais il a réussi à le contrecarrer très intelligemment. Euh... Euh, en, en fait, en éliminant, parce que l'adversaire a fait taper d'autres unités, a fait taper une autre unité au même corps à corps, et en fait, il a éliminé les mecs qui étaient autour du capitaine Alarus. Parce que sinon, se, je pense que c'est une unité de grotesque, je pense qu'il se faisait raser, raser ces derniers grotesques. Donc, il a très bien joué. Euh, Bisou est un super joueur euh, et, et très bon. Et il a réussi à enlever les, bons, euh, les, les bonnes figurines pour faire que l'Alarus se retrouvait euh, sans adversaire à taper, euh, parce qu'il n'avait pas chargé, donc il ne pouvait pas le déclarer. Euh, il ne pouvait pas l'activer ouais. et faire une consolidation de trois. Okay. Puisque euh, voilà, ça a été justement, ils ont appelé le judge, et le judge il a dit non, c'est une intervention héroïque, donc tu n'as pas chargé, donc il n'est pas éligible mm. si quand tu t'actives, tu n'as personne à, à moins de un pas de toi. Et donc voilà, il a réussi à contrecarrer comme ça, mais ça n'empêche qu'il a vu un capitaine à la russe euh, arriver, <rire> pile dans sa tête, euh, au moment où il chargeait avec des grotesques. Ouais, tu te dis la mince, j'avais pas prévu le coup. quoi. Ouais. C'est une, une vraie petite écharde dans, dans le pied de l'adversaire à, à laquelle il doit réfléchir. Ensuite, on arrive dans la partie euh, « chapter approve », donc les, les secondaires. Le codex nous en propose trois, un dans la catégorie euh, « pas de pitié pour les croissants », un dans la catégorie euh, « suprématie militaire » et l'autre dans « purger l'ennemi euh, ouais. ». Est-ce que, euh, comme à notre habitude, on a un secondaire qu'on va voir systématiquement Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que les trois sont nuls qu Qu'est-ce qu que tu en penses Non. Il non, n'y en a pas un qu'on va voir systématiquement euh, il y en a un qui n'est pas nul, mais qui est moins bon que, que euh, euh, Attrition, euh, grind and Down, donc euh, qui est la, euh, celui pour le pas de pitié, euh, pas de répit, c'est qu'en fait, à la fin du round, tu marques 4 points, donc tu gagnes par, tu gagnes un point de plus que grind and Down, mais il faut que tu aies aucune unité Adeptus ou Anathema qui soit morte. Donc, c'est ça contrecar, il faut que tu aies, enfin, aies détruit une unité de l'adversaire et que toi, tu n'en aies aucune qui soit morte. Bon, soit tu as une ultra-tanquille très grosse et tu sais que tu vas le faire. Voilà, mais bon. euh, les deux autres sont assez intéressants. Ils ne vont pas être systématiques, ils sont plus situationnels. Le mortalis auric, en particulier, si tu as en face de toi un adversaire qui a une grosse menace, soit un primar, soit un suprême commande, soit s'il n'a ni l'un ni l'autre, il a une unité euh, type une Storm Surge, en tout cas la, celle qui vaut le plus de points dans, dans, dans, dans l'unité adverse, dans l'armée adverse, et que tu sais que c'est une unité qui va être obligée d'envoyer au, au, au combat. Si, si tu la tues, tu marques 5 points de victoire. Si tu la tues au corps à corps, tu, tu, tu marques 5 points supplémentaires. Et si en plus tu l'as tué à plus de 6 pas de ta zone de déploiement, tu marques 5 points en plus. Tu peux marquer 15 points, par contre, l'adversaire peut t'enlever des points. C'est la première fois qu'on voit cette mécanique de malus. Il peut t'enlever deux points par unité que, ton, que cette, ce, ce, cette cible a tuée dans ton armée. Donc, il faut bien le choisir, mais ça peut être pas mal. En tout cas, il n'y en a aucun qu'on verra de manière systématique, type celui du carré, celui des nécron ou autre. Mais en tout cas, ils ont, on en parlait tout à l'heure. Les secondaires, si demain on se retrouve avec pas un nerf, mais avec le fait que les, les secondaires sont un peu limités sur le fait qu'on ait des petites unités en custodes. le fait d'en avoir dans le, dans le codex te permet en tout cas, sur certaines situations, de ne pas être obligé d'en de, de, de prendre par dépit. Et ce qu'on prend par dépit, on sait, pour avoir tous joué dans cette situation-là, est souvent ceux sur lesquels on marque le moins de points possible. Voilà. Donc, bon. C'est euh, au moins le mérite d'exister. Moi, j'aime bien le Mortal Historique. Euh, je trouve qu'il est, euh, est, euh, est assez cohérent par rapport au fluff je sais qu'ici on aime bien le fluff ouais, avec le fluff des Custodess de voilà. <rire> surtout le fluff des Custodess surtout le fluff des je pense c'est peut-être le fluff le plus glorieux de l'histoire de, de Games Workshop d'ailleurs c'est quand même les mecs qui sont là pour, pour ouais, protéger Terra ouais. c'est un peu nos ouais. descendants en fait je pense que si on avait des... Bon, à la base, euh... ils protègent quand même un cadavre. Hein, donc euh... <rire> oui, après, bon, il y a quelques notions qui nous échappent, mais parce que c'est dans 40 000 ans. Mais, euh, mais bon, ils défendent quand ça. même on la planète sur laquelle tout. on est. On n'a pas tout. Euh, voilà, on n'a pas, voilà. um, pas tout. On, des ensuite, des euh, euh, une fois passés les, les, les secondaires, on va approcher très sérieusement des, des datasheets et il nous restera une catégorie... une... Une dominante de ce codex à aborder, c'est les katas, on va en parler. Le, ouais. le, le codex introduit aussi certaines habilités, donc l'Aegis de l'Empereur qui donne une invulnérable à 4+, en, en save, euh, à tous les porteurs de, de cette aptitude, ainsi qu'un Phil euh, bah, ouais. no Pain à 6 sur les blessures mortelles, euh, donc voilà, pour les porteurs de cette habilité. Ensuite, on a les... Euh, les Daughter of the Abyss, donc qui, qui sera là pour le coup pour les, les psychanas, euh, puisque celles-ci vont mettre moins 1 au test psychique euh, en bulle à 18 pouces autour d'elle, un peu comme la, la terreur dans le warp euh, oui. des tyrannides, euh, sauf que là ça se, ça se stack, ça se cumule jusqu'à un maximum de moins 3, donc ça veut dire que 3 unités, un psyker qui jette un sort et qui a 3 unités Daughter of the Abyss autour de lui, il a moins 3 pour caster son sort, c'est plutôt cool, et en plus elles gagnent, enfin euh, ces unités-là gagnent un, un plus 1 à la blessure euh, euh, quand la cible est un psyker ou un démon à 6 pouces d'elle, donc bah, systématiquement euh, au, au corps à corps hein, et au tir bah, quand, euh, quand elles sont vraiment très proches. Euh, pour finir après il y a l'aptitude de, de TP hein, le From the Golden Light euh, qui est une aptitude de, de, de frappe en profondeur pour les unités qui ont cette habilité ensuite on aborde la partie euh, Kata donc là c'est vraiment la nouveauté de ce codex euh, c'est vraiment quelque chose mmh. qui, qui vient s'inscrire dans, dans la V9 euh, je vais te laisser nous, nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe le Kata comment, comment fonctionne cette mécanique et puis euh, quels sont, vers, vers, vers où vont tes préférences D'accord. Euh, donc les katas, il y en a six. Dans chaque kata, il y a deux postures. La posture numéro 1, la posture numéro 2. En pré-game, le joueur custodes va déterminer quel va être son kata primaire, son secondaire et son tertiaire. Quand il va activer à sa phase de commandement, euh, c'est même pas la phase de commandement que je ne dis pas une bêtise. Si, si c'est phase de commandement. Quand il va activer à sa phase de commandement son premier kata, il va prendre le primaire obligatoirement, et déterminer s'il prend la posture 1 ou la posture 2. Alors, au tour suivant, il aura le choix entre soit activer la deuxième posture qu'il n'a pas utilisée dans le même kata, le kata primaire, ou passer au secondaire. Par contre, s'il est passé au secondaire, il ne pourra plus revenir en arrière sur le kata primaire. Et ainsi de suite. Donc, tour 2, j'ai pris le kata secondaire, j'ai pris ma posture 1 du kata secondaire, soit au tour 3, j'utiliserai la posture 2 de mon kata secondaire, soit je passerai au tertiaire, par contre, une fois que je suis passé au tertiaire, je ne peux ni revenir au secondaire, ni revenir au primaire. Les katas, en soi, c'est une mécanique à, à prendre en, en main. Ce qui est pas mal, euh, ce que j'expliquais précédemment, c'est que, un peu comme euh, les, les doctrines, euh, les, les impératifs ou les doctrines chez le Nécron, c'est un plan de jeu à faire au moment de la game versus ton adversaire. Tiens, voilà comment je vais déterminer ma stratégie. Tiens, T1, je vais faire ça, T2, et ainsi de suite. Le risque, c'est que bien évidemment, l'adversaire le, le comprenne. Ce qui est pas mal, c'est que tu as un peu de maniabilité, maniabilité c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir ta posture ou avancer plus ou moins vite dans tes kata pour essayer d'adapter. Et tu as les aptitudes, on l'a vu, donc l'aptitude euh, du stratagème qui te permet de mettre un kata à une unité, hors de ceux que tu as choisis. Et tu as l'attitude de, de Trojan qui te permet de modifier l'ordre des katas primaire, secondaire ou tertiaire. Dans les katas, les six pour rappel, chaque host rempart à un kata euh, identifié particulier. Ça fait que quand tu vas déterminer ton kata primaire et qu'il est lié à ton host, au lieu d'activer qu'une seule des deux postures, tu vas activer les deux postures en même temps. Donc, au lieu d'avoir qu'un seul bonus, tu vas avoir deux bonus. Et tu auras donc la possibilité, au tour d'après, de choisir une des deux postures que tu avais pourtant utilisées, de la réutiliser. Donc, c'est assez fort. C'est pour ça que c'est assez structurant de choisir son host. Parce que tu vas avoir un style de jeu On va le voir, les katas ont un, ont un, un, un sens euh, plutôt défensif, plutôt action, plutôt tir. Voilà. Tous les katas sont bons, mais ils sont cohérents par rapport à un moment du jeu, à une situation ou à un style de jeu. Le calistus, c'est celui de mouvement. Soit tu peux posture 1, advance à 2D, et choisir le meilleur des deux. Soit tu peux posture 2, Bouger normal ou advance et être considéré comme étant immobile. On pense à des motos qui bougent de 14, qui advance auto à 6. Tu les fais bouger de 20 et avec cette posture-là, elles vont être considérées comme étant et, et, immobiles. Sachant qu'elles ont soit des armes lourdes, soit des armes de tir rapide. Donc tu vas pouvoir tirer comme si tu avais été immobile. Le conservatif, c'est celui qui va se diriger vers les actions. On sait qu'avec le Custodes, c'était un peu le problème des Custodes. Tes unités sont des petites unités et des unités très fortes. Donc, tu n'as pas envie de les utiliser pour faire des actions. Tu n'as pas envie de laisser trois gardes sur un objectif, alors, à lever une bannière, alors qu'ils pourraient taper comme des mules. Là, avec le conservail, posture 1, tu vas pouvoir faire une action même si tu as avancé ou battu en retraite. Donc, ce qui est bien, ça te permet une mobilité bon, un peu moins les custodes que d'autres armées. Et le deuxième posture est très forte, c'est que tu peux tirer même si tu as accompli une action, sans pour autant qu'elle échoue. Donc, on imagine très bien l'unité de, de, de, de custodes. Et sur un objectif, qui va pouvoir lever une bannière et malgré tout tirer. Le Dakarai, c'est clairement celui de corps à corps. La posture 1, elle est dure à mettre en place. Il faut bien y penser, mais elle est très forte. C'est que posture 1, tu vas dire à ton adversaire que quand il est engagé avec toi, il ne, il ne consolide, et il engage et ne consolide que de un pas. On imagine une horde de orques ou une horde de cul ou de grotesques tout d'un coup, tu vas leur dire, bah, au lieu de bouger de 3, donc d'avoir deux ou trois rangs qui vont pouvoir me taper dessus, tu vas bouger que de 1. Donc, il n'y en aura plus que qu'un rang potentiellement qui va me taper dessus. Donc ça, il faut, faut, faut bien le maîtriser, mais c'est très très fort. La deuxième posture du Dakatara est très forte aussi, c'est-à-dire que toute ton armée, toutes tes unités, tu as la possibilité de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place, tu vas dire, elles gagnent une attaque. C'est-à-dire que tes unités qui ont quatre attaques, elles vont passer à 5 et ainsi de suite juste la contrepartie c'est que tous tes dommages qui sont souvent des dommages multiples vont passer à dommage 1 mais on peut imaginer que face à un death guard qui te fait moins un dommage ou à une unité de grotesque qui te fait moins un dommage et eh ben, tu vas préférer gagner une, une attaque plutôt que de te retrouver avec un nombre d'attaques limitées qui en plus vont être à dommage 1 le salvus c'est celui de tir soit tu ajoutes 4 pas à ta caractéristique d'attaque ce qui est pas mal parce que la plupart des armes des custodesses sont des armes de tir rapide et Souvent limité aux alentours de 24 pas. La question qui se pose, c'est est-ce que ça s'appliquera aux unités Forge joueurs Ça, c'est le gros point, point d'interrogation sur, sur l'intégralité du codex. On espère une FAC ou une Data Slate. Et la deuxième posture, et ça, c'est encore plus vrai par rapport au Forgeward, c'est que toutes tes armes auriques, les armes auriques sont, les listes, sont, sont listées dans, dans, dans l'arsenal à la fin du codex. Si tu as, si as juste fait un mouvement que tu n'as pas advanced, tu vas pouvoir tirer deux fois avec toutes tes armoriques. Donc, toutes les lances, toutes les haches sont des armoriques. Si demain, les pistolets ou les fusils des Sagittariums en world sont des armoriques, ça va devenir un kata très, très fort quand tu vas diriger ton détachement vers un, un détachement de tir. Le Rendak, c'est celui versus les véhicules ou les monstres. Donc, il est plus situationnel. C'est aussi pour ça que c'est pas mal de pouvoir déterminer ses kata avant la game et pas les marquer sur sa feuille de, de, de création d'armée. Parce que tu tombes sur une, sur une armée en face qui n'a ni véhicule ni monstre, ben ils vont te servir à rien, le Rendax. Le Rendax, c'est que posture 1, si tu tapes contre un véhicule ou un monstre, tous les 6 blessent automatiquement. Ce qui est quand même... tous Les, les 6 à la touche, ce qui est quand même très fort, tu vas pouvoir garantir une partie de tes, euh, tes, tes blessures. La posture 2, pareil, si tu es contre un véhicule ou contre un monstre au corps à corps et que tu as fait un mouvement de charge, ou a été chargé, ou a accompli une intervention héroïque, toutes tes armes, enfin ta caractéristique de force gagne plus 1. Quand on sait qu'on on commence déjà à être sur des, des, des, des armes qui sont force 6, 7, 8, bah le fait de passer force 9, typiquement contre un véhicule ou un, un IK euh, qui est en du 8, et bah tu vas commencer à sauter des paliers, donc ça c'est très fort. Et le dernier kata, c'est le captaris, comme son nom l'indique, c'est le fait de capter et de garder on est vraiment, et d'ailleurs c'est cohérent parce que c'est celui qui va avec les gardiens de l'ombre, avec les shadow keepers, quand tu es au corps à corps avec tes custodes, souvent tu es bien et tu as envie d'y rester. La posture 1, c'est le fait que l'adversaire ne pourra pas relancer euh, les jets de touche au corps à corps. Quand on voit toutes les mécaniques sur les unités très fortes au corps à corps de relance de touche, le fait qu'ils ne puissent pas les relancer, ça te permet encore une fois d'être très tanky. Et la deuxième, c'est un peu ce qu'on connaît avec les Witchs, avec le filet des witches. la posture 2. C'est le fait que si ton adversaire veut désengager, et ben il va être obligé de faire un combat de dés avec toi. S'il a vol, il a un bonus, mais sinon, il faut qu'il gagne, le... gagne ou égalité ce combat de dés, sinon il ne peut pas désengager. Et pareil, c'est très fort, parce que tu as trois custodes au milieu de la pompe -pas, qui sont au corps à corps, le mec se désengage tout d'un coup, ces trois custodes deviennent une cible au tir, alors que s'il reste au corps à corps, tu sais qu'ils vont être beaucoup plus tank. Voilà les six faut les prendre en main faut jouer avec faut les tester moi je vous conseille à chaque fois d'avoir l'option de pouvoir les, les modifier parce que souvent on n'a pas envie de rester bloqué dans son plan de jeu mais ils apportent, moi pour les avoir testé quand même pas mal de fois et on l'a vu sur les, les, les listes compétitives on l'a vu sur le lvo euh, bien utilisé ça peut être très très fort ok ouais c'est vrai que ça n'a pas l'air euh, ça a pas l'air euh, évident d'utilisation quand on en parle, surtout cette mécanique de primaire, secondaire, et différentes... Euh, euh, des, des, des, euh, comment on appelle ça Les stents, c'est quoi en français le... les postures, les postures les, les différentes postures, mais, euh, mais c'est bien, ça donne aussi un petit peu de profondeur au jeu custo qui parfois on a l'impression du fait de jouer une armée aussi avec peu de figurines euh, et puis des, des grosses mécaniques de tanking etc qui parfois peut paraître comme un codex qui manque un petit peu de tricks ou qui manque un petit peu de subtilité de jeu où on va voir euh, des, des, des, des unités qui ne crèvent jamais etc, là c'est cool de, de donner aussi cette, cette profondeur sur, sur certains aspects du codex. Je te propose qu'on passe sur le, la dernière partie de ce Podcast, ça va être évidemment la, la lecture des data sheets. Euh, on va, je vais le répéter encore une fois, on va pas lire toutes les data sheets, Je vais te laisser nous proposer ta sélection et évidemment, on va commencer par Traran. Tu me l'as tellement bien vendu déjà. Euh, <rire> que, bon, voilà, on ne peut, ouais. peut, peut pas y exemple, faire au coup, il, a, il a perdu en points euh, avec le chapter approve. Euh, sous les yeux, il est passé à 160 points dans l'ancien codex, il est à 190 points. Euh, Ok, il a perdu sa 3+, euh, mais il a une 4+, 1 à vue, il a une save à 2, il a un film no pain, il a gagné un point de vie, il a 8 points de vie, il a 6 attaques, euh, il a une miséricordia gratis, donc ça veut dire qu'en fait, il a 7 attaques. Euh, il donne la reroll D1 à la touche et la reroll D1 à la blesse à toutes les unités corps, quasiment toutes les unités du codex sont corps, même les motos, donc c'est très très fort parce qu'on est quand même sur des gars qui touchent pour la plupart à 2+, qui ont des armes qui sont assez fortes. Donc, euh, la reroll D1 à la blesse est ultra, ultra stabilisante. Et il a son attitude, qui avant était une, une, une attitude un peu formulée différemment, qui est euh, le joug de l'instant. Une fois par bataille, il peut choisir soit de combattre une deuxième fois, à la fin de la phase par contre. C'est-à-dire qu'il a déjà combattu, l'adversaire a reposté, mais il peut remettre des patates. Donc ça, c'est quand même, quand on a 7, 6, 7 attaques avec une arme qui est force x2, donc force 10 et à moins 3, dommage 3 flat, c'est fort. Il peut sur une phase, donc une fois par bataille, décider que sur un jet de dégâts pour lequel il a loupé sa sauvegarde, et ben le dégât devient zéro. Clairement, je me fais tirer dessus par un canon ray d'un taux qui va me faire 10 PV, et ben je lui dis, et eh ben non, c'est à zéro. Voilà. Ce qui est quand même très fort aussi. Et la dernière, « Après qu'une unité ennemie a combattu, si cette figurine est éligible pour combattre, vous pouvez combattre avec elle. » Donc, c'est une interruption gratis. Et une interruption avec un pépère qui a 6 attaques, force 10 et ainsi de suite. Donc, voilà, ça peut changer un, un corps à corps ou ça peut freiner quelqu'un qui voulait aller charger et aller vous mettre des patates. Voilà. Donc, c'est… Euh, Ryan, moi, je le… C'est difficile de le voir, euh, voir sans… Euh, surtout à ce prix-là, son frein, c'est euh, il bouge de 6, accompagné. Euh, on a les veilleurs qui, qui la règle, le, les, les, les watchers, là, les la règle maintenant, euh, euh, garde du corps, bodyguard. Donc, souvent, on va le voir avec, mais euh, clairement, c'est un, un monstre. Euh, c'est un monstre et quand il rentre au corps à corps, euh, il fait très, très, très, très mal. Moi, je le vois de manière systématique. Les deux autres capitaines enfin les trois autres capitaines, euh, celui à pied, le capitaine rempart, justement versus Traian, difficile de le positionner. Il donne la d 1, hein, on peut lui mettre une hache ou une lance. Bon, celui en armure à la russe, on l'a expliqué pour moi, si on le voit, c'est avec le combo. Euh, soit il arrive en FEP avec ses petits camarades à la russe, parce qu'il a la FEP gratuite, puisqu'il a le mot-clé, euh, l'ueur dorée éclair doré, que tu avais expliqué euh, juste avant les datasheets. Soit on le voit avec la, avec la, la relique, la plaque prétorienne, la plaque prétorienne, pour qu'il ait cette FEP automatique un peu à la sanguinus et qu'il arrive dans un corps à corps déterminant. C'est vraiment très fort. Parce que sinon, on va avoir le même frein, c'est-à-dire qu'il va bouger que de 6. Et on a quand même en face de nous de plus en plus d'armées qui sont très mobiles et qui peuvent éviter de se retrouver à portée de, à portée de, à portée de charge. Euh, celui qu'on va voir de manière quasi systématique et avec Troyan, en tout cas moi, c'est ma vision, c'est celui sur Motojet, c'était celui qu'on voyait déjà. Euh, il bouge de 14, on peut lui mettre un lanceur à salve, donc l'équivalent d'un tir de multifuseur, force 8, paire 4, dégâts D3 plus 3, puisque maintenant, c'est plus un D6, c'est dégâts D3 plus 3. Euh, la lance d'intercepteur qui, avant, faisait la reroll des blesses au moment de la charge, maintenant, il a plus 1 à la blesse, sachant qu'il a force 7, donc euh, euh, voilà, c'est ultra fort, il va arriver sur, sur n'importe quel véhicule, il va baisser à 3+, euh, les petits véhicules, il va les baisser à 2+, les grosses unités. Et on a vu tous les traits de commandeur, euh, toutes les reliques qu'on peut lui donner ou les traits de seigneur de guerre, qui fait qu'il va être ultra tanky et qu'en plus, il peut être un vrai missile qui va sauter de corps à corps en corps à corps, qui va être intuable, qui va pouvoir faire des attaques supplémentaires. Voilà, c'est euh, les deux avec Trojan que je vois moi en QG, euh, en QG capitaine, de manière systématique. Puisque, en fait, après, il y a quatre autres QG je ne sais pas si tu veux en parler, euh, qu'on a vu arriver, euh, qui était existant mais de manière euh, annexe et qui là -ce, sont complètement -ce intégrés sont, dans le code. Est-ce que qui sont bons, ces QG, concrètement, pour toi En fait, il y en a un qui est un peu symbolique, euh, qui est le champion des lames. Le champion des lames qu'on a vu arriver avec la boîte, puisque oui. c'est la seule nouvelle figurine de l'arrivée du squad ouais. Et le champion des lames, euh, c'est un peu le champion de l'empereur euh, chez Space Marine. Euh, qui a la particularité, on a vu les Leaks, et donc je pense que depuis son profil est. Euh, il n'a pas d'arme de tir, il bat pas au corps à corps, mais il a la particularité d'avoir l'épée du trésor. Et l'épée du trésor, elle a trois profils qui s'adaptent parfaitement par rapport à ceux en face de quoi on combat soit un monstre, soit une horde, et on peut multiplier ses attaques par deux, donc on peut passer à 12 attaques, soit un personnage, et on peut relancer les blessures contre le personnage. En plus, il fight first, donc il combat en premier, c'est systématique. Il ne peut être touché que sur un 4+, puisque c'est un, un épéiste consommé. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, est face à un druc qui, normalement, vous touche à 2+, à partir du tour 3. Ben, là, il va vous toucher à 4+. Alors, ça commence à faire beaucoup. Si, en plus, on lui colle le no roll avec le stratagème, le pas de relance, voilà. et en plus, comme c'est un, un personnage, on peut lui mettre des traits de seigneur de guerre ou des reliques, qu'on a évoqué, par exemple, on peut lui mettre le fait qu'on ne peut pas relancer les blessures, on ne peut pas relancer les jets de sauvegarde. Il y a plein de combos qui fait qu'on peut choisir quelques personnages, soit des capitaines de rempart, soit le champion des lames, et les rendre ultra, ultra, ultra euh, dévastateurs pour l'adversaire. Il va être obligé de les gérer, soit en tankiness, soit en létalité, et ça c'est très fort. Les et trois autres, c'est Valéria, donc Ce brave homme a, a une sauvegarde à 3+. Alors, il a une sauvegarde à 3 plus. au corps à corps. Ah oui, euh, euh, de base. Par ouais. contre, au corps à corps, il gagne plus 1. Donc, il a, il a une de plus. Voilà. Oui, il faut qu'il soit accompagné. Hein. Tu ne balades pas tout seul dans la pente euh... de Ok. Et il est a a entre les trois autres. Ouais, <rire> ouais les trois autres. il bah, y a Valérian et Alia qui ont la particularité d'être séparés maintenant, alors qu'avant c'était les deux personnages qui étaient arrivés dans une boîte spécifique il euh, y a un peu plus d'un an et demi. Qui maintenant sont séparés. Donc, on peut les prendre soit Valérian en capitaine, euh, Shield capitaine à pied. Euh, par contre, il remplace le shield capitaine. Bon, il est pas mal, mais moi, le shield capitaine à pied ne m'attire pas. Euh, Aleia, euh, la particularité, on ne l'a pas vu dans les stratagèmes. Euh, la Bexilia qui, a, qui permettait d'avoir une balise de téléportation ne l'a plus maintenant. Euh, en, en tout cas, il n'y a plus le combo stratagème où tu pouvais faire. Par contre, les deux personnes qui ont la balise de téléportation et qui te permettent d'utiliser les stratagèmes de téléportation des Alarus, Aleia et la Bexila. Donc en fait, Aléa, ça fait une balise de téléportation pas chère. Euh, donc voilà, c'est une particularité qu'il faut noter, puisque c'est noté dans le stratagème de la balise de téléportation pour les Alarus. Ok. Euh, ensuite, on, on va voir les troupes. On retrouve les Custodian Guard, euh, les Prosecutors. Euh, les Custodian Guard, évidemment, qui deviennent des des... des... Des inévitables de ce codex, euh, est-ce que les procureurs trouvent leur place ou pas dans les listes Ou est-ce qu'on va vraiment rester sur, euh, sur du guards classique bah, le, le guard, euh, les procureurs oui, ils vont trouver une place. Pourquoi Enfin, à mon sens, pourquoi Parce que ça te permet quand même d'avoir dit... C'était toujours un peu frustrant, de ces trois de guard font de cours euh, pour garder l'objet qui est dans ta zone. Parce que c'est 150 points, et, euh, sans, sans, un peu moins si tu leur mets pas les boucliers. Le bouclier, pour, pour, pour information, ne donne plus plus un à l'invue, elle donne plus 1 à la save. Mais euh, donc, euh, il n'est pas moins bien parce que tu te retrouves quand même avec des gardes qui sont ultra ultra tanky, ultra costauds. Les Prosecutors, c'est quand même une unité à 60 points. C'est-à-dire que 150 versus 60 points à laisser sur l'objectif fond de cours derrière l'occultant euh, où tu sais que le mec en face, il n'a pas de pep et jamais il va venir les chercher. Ça te permet d'utiliser tes de Guard qui sont super tanky pour aller, aller chercher l'objectif au milieu de map, par exemple. Donc, moi, j'aime bien l'idée des Prosecutors. Je vais en jouer là. J'en ai déjà joué. Je vais en, en, en rejouer pour tester. Elles sont un peu plus fragiles, bien sûr. Mais ça permet cette option-là. Voilà. Les Custodian Guard, ils sont super forts. Euh, on a vu tous les stratagèmes. Le fait qu'en bouclier, dans un couvert, ils sont à 0, plus, euh, tu peux leur faire transhumaine. Euh, donc, euh, enfin, ça, ça peut commencer à devenir ultra ignoble. Euh, ils ont la miséricordia gratuite maintenant. Ça veut dire qu'ils ont une attaque en plus. Euh, tu peux leur donner une attaque en plus avec le bon kata. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, ils ne rigolent pas. Ils ont perdu un peu de points. En plus, avec le chapter approve, on va en voir. Euh, on peut même voir euh, dans l'idée, liste un détachement full custodian guard sans aller chercher d'autres choses. Et ça peut être ultra frustrant et ultra fort, ultra tanky. Ils sont tous super OP. Si en plus, ils gagnent avec la data slate le fait que non seulement ils comptent double, mais qu'ils pourraient compter double pour les objectifs secondaires, là, ça pourrait commencer à devenir très, très, très, très, très, très fort euh, une grosse phalange de Custom Guard euh, en plein de petites unités, ça peut être très fort. Les bannières ont changé, la défense or te donne euh, le couvert léger, l'Imperius euh, fait que tu gagnes une attaque en bulle autour, et la Magnifica te donne le couvert dense, donc le moins 1 pour être touché. Donc la formulation a changé, elle s'est adaptée aux mécaniques v 9 euh, Ça c'est très fort quand tu veux avoir euh, soit de l'agressivité avec plus d'une attaque, soit de la défense euh, avec le moins 1 pour toucher, euh, voilà, on va le voir euh, clairement, ensuite les deux autres qu'on voit, très honnêtement on va mettre de côté le Dreadnought et les Vigilators le Dreadnought c'est vénérable quand on compare au Dreadnought qui existe chez Forge World, euh, je vois pas je comprends pas et c'est dommage mais voilà c'est des euh, thémas de corps à corps avec des sortes d'espadons euh, mais qui ont que deux attaques bon, à part dans un, un rhino pour charger, mais même là je vois pas bien la, la, la mécanique par contre, les deux autres unités qui sont donc les Veilleurs et les Alarus, fort, très très fort. Euh, les Alarus, c'est exactement ce qu'on connaissait, avec en plus le fait que leur lance-patate, donc le, le, le tir de lance-grenade balistarius, est passé force 5, euh, il est blast, donc ça c'est très bon. Euh, les miséricordias sont donc gratuites, comme je l'ai déjà dit. Donc tout ça faisant, euh, même s'ils ont perdu le stratagème pour pouvoir cibler au tir un personnage, euh, les Alarus sont très forts. Et donc, la particularité en plus du questionnaire Nalarus, c'est que maintenant, il est en unité possible de 1. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre ces 6 slots du lit avec 6 fois 1 Nalarus pour aller faire des actions, pour aller se cacher dans un coin, parce qu'aller FEP un mec tout seul, même en socle de 40 mm, bah, c'est vachement dur pour l'adversaire de l'éviter. Euh, ça permet de, de stabiliser charge à 9 en, en arrivée de FEP. Euh, S'ils si comptent double, ça permet potentiellement aussi d'aller faire des... Donc, les Alarus, on va Il a aucun doute là-dessus. On verra si même Mécanique se pose sur les élites et donc sur les Terminators Aquilon qui sont les Terminators forsois. Les Veilleurs, oui, on va les voir. Pourquoi Parce que ils sont troupes. Enfin, ils ne sont pas troupes, mais ils sont objectifs sécures parce qu'ils sont infanterie. Ils ont un no à 6 gratuit. Ils ont une attaque en plus. Ils ne coûtent que, que 5 points de plus que les gardes custodians. Et surtout, ils ont la règle bodyguard. Ça veut dire que ils font attention, Messire, même s'ils si ne sont plus qu'un seul, caché derrière un mur, et que votre personnage est devant. On connaît cette mécanique de bodyguard, de, mmh. de garde du corps qu'on voit avec le, le, les Dark Angels, en, entre autres. Euh, c'est ultra fort. Vous ouais. avez un Shield Captain qui est devant un mur avec un veilleur caché derrière. Bah, voilà, Vous ne pouvez pas tirer sur le sur cette menace qui est le, le Shield Captain. Je vais, je vais rebondir juste sur Donc, deux on aller choses, c'est clair je vais rebondir juste sur deux choses dans un premier temps sur, sur les à la russe, je note que le, justement le, le Matt, le, le, je crois ou je, je sais plus si c'était le, le mec qui a fini deuxième enfin, oui, ou l'autre qui il en ouais. avait un, une petite euh, une petite sélection de 2 de, de ou de 3 fois 1 à la russe dans, Trois, dans sa 3 liste 1. 3 fois ouais. 1, c'est cool, je trouve que ça donne un côté un peu escarmouche euh, au jeu euh, de, pouvoir, de pouvoir mener une figurine ouais. comme ça, euh, c'est très très cool je trouve ça assez, assez sympa <rire> Et, euh, et pour, ouais, pour le, le, la notion de bodyguard, c'est même encore mieux que le attention messire, puisqu'on on a, oui. a des règles aujourd'hui qui outrepassent l'attention messire. On pense évidemment au sniper, et, euh, et c est, c est, le bodyguard, c'est même pas un attention messire. Donc, ça veut dire que même un sniper ne peut pas outrepasser cette règle-là, puisque sure. c'est n'est pas la règle attention messire. C'est vraiment euh, c'est vrai. une mécanique qui est très forte, euh, surtout quand on voit l'aspect tanking de ces unités euh, qui se font pas... Qui, qui, n'auront pas facilité à se faire déloger par des unités qui tirent sans ligne de vue euh, voilà, c'est vraiment des unités euh, euh, qui sont très très fortes Les, le, cette, cette aptitude de bodyguard sur, sur des profils à endu 5 3 PV, ça y va 2 euh, 4 plus 1 vue, c'est quand même hyper fat euh, donc voilà euh, ensuite, on passe aux attaques rapides. On va évidemment avoir euh, les Vertus Preator, donc les motos, euh, les motos Custodes hein, qu'on qu qu qu a déjà beaucoup vu tourner euh, depuis que le Codex est sorti. Euh, là, en plus, les, les motos gagnent un, un, un lance-missile absolument dévastateur. Le, le, le lance-missile est excessivement fort. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces, de ces motos Bon, je pense que c'est la dernière unité sur laquelle on va s'arrêter pour le codex, parce qu'après, il y a le Land Rider, donc on n'en parlera pas. L'autre unité d'attaque qui est l'Anathema, c'est les Refugees, cest les nanas avec des lance-flammes Bon, moi, j'ai eu bien l'utilité. Les motos restent. Les motos, c'est iconique. Euh, elles ont gagné 1 PV. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quand vous passez du, du palier de 4 PV à 5 PV, tous les multiples de 2, alors, je sais, c'est un peu une porte ouverte, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le 5 PV, euh, il va falloir beaucoup de tirs pour commencer à tomber rien qu'une moto. Et souvent, les armes multiples type bolter lourd ou autre, eh ben, euh, c'est un tir de plus. Donc, c'est des stats en plus. Donc, le 5 PV est très fort. Euh, le euh, lanceur à salve, comme tu l'as dit, alors, on n'a plus la reroll contre les véhicules, mais on est passé des gardes D3 plus 3. Donc, c'est très bon. C'est très, très bon. Euh, ça stabilise les dégâts là où on a un stratagème qui permettait de le stabiliser, mais ça faisait euh, claquer des points de co. La lance d'interception a perdu, entre guillemets, à la reroll blesse, mais on gagne plus un à la blesse quand on a chargé, euh, ou quand on a fait une intervention héroïque, et donc ça, c'est très très fort aussi. Elles ont perdu, les motos, le stratagème, qui était l'attaque en piqué, qui permettait de charger une unité alors qu'on n'avait pas, à la phase adverse, euh, qui coûtait très cher, qui était un beau combo avec trop jaune, puisque c'était un, un, un, un stratagème à 3 points de commandement. Mais elle reste très très forte, on va en voir beaucoup. Euh, C'est l'unité iconique qui est arrivée, phare, qui est arrivée avec, avec la, nouvelle, la nouvelle figurine au Codex V8. Euh, moi je les adore. Euh, là j'en joue deux fois trois régulièrement. Elles ont baissé un peu en prix, on peut que le lanceur à salve est devenu très fort et ça fait partie des rares sources, en tout cas dans le Codex. Je précise bien dans le Codex, ça fait partie des rares sources de tir anti-véhicules ou à forte, force forte. La forte force euh, hormis le corps à corps. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de sources de tir ouais. qui permettent de détruire des véhicules légers, type les Rhinos ou autres, et d'aller charger ce qu'il y a dedans. C'est une des seules unités avec le Shield Captain qui a aussi le, le, la possibilité d'avoir un lanceur à salve ou d'aller chercher le Land Raider, Mais bon, le Land Raider, moi, j'ai toujours pas vu l'utilité. Donc, ouais, donc ouais, euh, on va en voir il ou... y a zéro doute. Ouais. Ok, eh ben écoute, on a fait le tour de ce codex Custodes euh, et, euh, et puis bah, d'ores et déjà. Merci à toi, Lol, de ta participation, de de, de, de, de cet échange de d'expérience autour de autour de cette faction. C'est très, très cool. Euh, on a évidemment hâte de voir ce que va donner le les listes autour euh, bah, des tournois, ce que va donner l'éventuel data slate et puis surtout comment on va s'adapter ce codex à, à ce chapter à de 2022. Euh, Est-ce que je te laisse le, le mot de la fin sur sur ce codex euh, Est-ce que tu as Est-ce que tu as un mot pour tous tes amis joueurs custodes de Français de Navarre Oui, euh, ce que je disais en préambule quand tu m'as demandé la note Google là, ouais. Google, <rire> euh, et et et j'aime bien et le et je pense que le LVO a été un bon exemple. Euh, quand tu dis qu'il y a deux Custodes dans le top 8 euh, moi j'ai eu des retours euh, quand on a découvert le, le, le codex Custodes dans, encore une fois dans cette mouvance de codex complètement ultra cheaté ou, ou très agressif, très léthique de Rucari ou autre j'ai bien ressenti que les, les joueurs Custodes disaient ouais mais en fait le mince, euh, pourquoi on est parents pauvres. et non en fait la preuve en est ce qui s'est passé au LVO on n'est pas dans la même logique, on n'est pas dans une logique de ultra létalité, on est dans une logique vraiment de scénario, de tankiness et euh, c'est pas parce qu'il il peut être moins, euh, moins euh, facile à lire, en tout cas moins euh, première lecture que d'autres codex, euh, qu'il n'est pas bon. Je pense qu'on va le voir clairement dans les listes compétitives. Je pense qu'on va le voir clairement dans les rosters de joueurs des équipes. C'est un codex qui demande un peu de maîtrise pour le, les hosts et les katas, Mais un, en tout cas, en plus, c'est un codex dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Moi, j'ai vraiment repris un plaisir... Euh, de mécanique, de profondeur de combo à jouer donc euh, pour mes joueurs, pour le, tous les joueurs que de France et de Navarre pour tous les copains qui ont le Golden Boy dans l'armoire, euh, sortez-les parce que vous allez kiffer et, euh, et vous allez, je pense, gagner pas mal de, de parties en plus en frustrant en étant sur des belles mécaniques de jeu et ça c'est vachement agréable, c'est ce qu'on aime donc euh, allez y faites-vous plaisir on arrive donc à la fin de ce Top Player Podcast spécial Custodes avec notre invité de luxe, LOL. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à claquer le gros pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait, laissez le petit commentaire. Vous avez aussi tous les liens dans la description pour les affiliations, si vous cherchez de la figue, de la table, de, de, du tapis, à tout. Le site www.creativewargame.fr, vous avez aussi le lien dans la description. Vous y retrouvez de nombreuses choses, notamment des articles, on débriefe des tournois, on récupère des listes à droite à gauche, on essaie vraiment de partager un maximum de choses, donc n'hésitez pas à aller sur le site à vous créer un compte, c'est complètement gratuit on envoie des newsletters toutes les semaines à peu près, euh, voilà pour ça et euh, encore une fois merci à toi lol, merci à vous de nous avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games, je vous dis ciao les seigneurs de guerre